Bon. Pour et Alain Duhamel, exemple, comme pour une large de partie de, de la profession, la concurrence est le modèle idéal qui garantit définitivement l'indépendance des journalistes. Mais, vrai que pas euh mais il n'est pas surprenant euh, qu'Alain Duhamel parle le marché de l'information de, de toutes les vertus. Il est en effet de ceux qui ont su le mieux profiter des opportunités offertes de par la multiplication des canaux d'information. Alain Duhamel a débuté à l'ORTF à l'époque où Alain Perfit s'invitait au journal télévisé. En parallèle d'une carrière d'inoxydable intervieweur de chef d'État, il illustrera le pluralisme de l'information d'une manière toute personnelle. Au début des années 2000, il vend ainsi ses éditoriaux dans pas moins de 10 médias en même temps. France 2, Canal+, RTL, Libération, Le Point, Nice Matin, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Maine Libre, Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan. Il est bien normal qu'Alain Duhamel ne morde pas la main du marché qu'il a si bien nourri.